Soir de nostalgie, donc forcément l'instru ce tourne. C'est soit ça, soit je sors et j'insulte tout. Institution, politiciens, troupeau de moutons. Ces policiers, dans mon blouson, j'ai une paire d'écouteurs et assez de batterie pour gratter 12 heures. J'ai commencé sur cahier, posé sur des cassettes. Tout est éphémère, il faudra un jour que je l'accepte. Mais j'ai le syndrome de Smolo sans col envers. Les symptômes se soignent pas avec la médecine hollandaise. Putain! traîne des traumatismes y en a plus d'un que ça aurait rendu autiste Je tout le jour où tout va lâcher Dans ma tête. Faudra ramener du monde pour m'attacher Même si je sais que t'en as rien à foutre de voir De silence mais toujours insoutenable Et de sous J'en ai refilé à ma peine Mais toujours plus gourmande Elle revient à la belle On va, on va, on va où le vent nous porte oh, de nostalgie donc forcément l'instruction pose 5 minutes que je dévoile les conseils. Oh, Hors de nostalgie donc Forcément l'instru tourne, sans avoir le contrôle des événements les qu sont avant la fin du périple oui, Ouais, fly en je suis vers le volume, Pas de nostalgie vers forcément je suis finalement je suis Essayez d'évacuer ma crise du trentenaire. Fils unique, je suis mon propre grand frère, je me en père. Si le pont s'en s'oblige en guerre. sur mon chemin, y'aura toujours des tags, des tapins et un paquet de chats. Un nid, un point, barbe Stalingrad. Ça tire, ça graisse, sa vie En fait, parier ses coins sales, catalyse mes pensées. Quand dans ma vie, ça devient instable, installé. Aux premières loges, on voit des anges déchus. Un type agoniste, Personne ne dessus. J'avance. Parmi des ondes vivantes, à <rire> Château Rouge c'est pire que Zombieland Ambiance intrigante, mais j'ai mon baladeur, ma capuche Et je suis guidé par une étoile filante Soir de, de, de, de, de, de nostalgie, donc forcément ouais, l'instructeur tourne pose minutes que je dévoile les conseils de nostalgie, donc forcément l'instruct tourne Tu avoir le contrôle des événements Soir de nostalgie, donc forcément l'instruct tourne Malade, du château rouge, marche et crache c'est moi bon, l'instructeur. Puis-je continue mon parcours jusqu'à pas d'heure Un gramme d'amour, je reprends de l'ardeur Trajet retour, en mode Ulysse Je suis prêt à endurer de nouveaux supplices Le soleil chasse la nuit mais pas ses démons Peu à peu s'éteignent les derniers néons Top départ, des travailleurs partent leur patron dort et arrivera des heures plus tard Batard Moi je viens de passer le périph' Trois couplets sont gradés avant la fin du périple Ouais, y'a que comme ça que je m'extériorise À coup de crayon mes idées noires, je les exorcise Souvent c'est morbide, mais cherche pas de miracle Dernière ligne droite, avant le retour à Itag, J'ai un besoin existentiel Je laisse ma marque sur les murs et des fois j'écris dans le ciel